Le Premier ministre de facto, Ariel Henry, de notre pays, pour un sénateur, jean des pas de ne sous ça. Parce que nous estimons que nous cycle d'illégalité et de constitutionnalité. Monsieur Ariel Henry, il a eu un accord que nous décidé le 11 septembre 2021. Moi-même, le député me dit... Partiser avec M. Ariel, c'est dit que ma pantérinée, il y a un règne d'impunité dans le pays. Il y a un responsable qui vous prête pour répondre à une question de la justice. Et je me toujours dit devant le Sénat, je me dire là, je ah, si on a besoin demain matin pour le poser une question, je vais me à la bonne question. Parce que je n'ai rien à craindre, rien à cacher. Le fait que M. Ariel Henry rivait au pouvoir et que l'île d'excès n'a assassiné ancien président Jovenel Moïse, qui s'est mommé qui moi-même, me dit « Monsieur, pas honnête pour nous marcher pour lui à l'île, pas qu'on ni l'autre démocratique, pas qu'on signe à bord à Il Voilà le devant tribunal. De jour mais seuls caravère, en jour, les les l'évidence qui a fini, juge pas, juge pas, pas, juge pas, je ne juge pas, je ne juge pas, il ne juge pas, tribunal. ne juge pas, je pays juge pays. je ne de pas, je ne juge pas, je ne juge pas, je juge pas, je juge qui pour il y a normal pour un ministre de la justice qui a kidnappé les citoyens qui sont pasteurs parce que le pasteur a touché madame. Et puis le ministre, il ne peut pas parler, si il ne peut pas parler, il ne pas parler, il ne pas parler, mais ça finit. Il y a normal. Il y a normal pour un bon premier ministre. Qui dit la sécuriser la faire sur la chaîne de la pays, et puis pour questionner l'assassinat au président de la Cahierie. Il y a un moral public que est mon respect. Maintenant, ce qui est sur mandat, donc M. Ariel doit aller au tribunal. Allez pour une question au S'il fait ça, la paix de madame, la paix des petites et la respect des sociétés. Dans tout le pays du monde, c'est pour ça que ça fait. Maintenant, ce qui est mandat, Monsieur Ariel, il a ton mandat. Parce que le monde qui est nommé Ariel, a est le journal Moïse. Et le mandat de Moïse défini 7 février 2021. Donc c'est un inconstitutionnel, un illégal qui est nommé un inconstitutionnel, un illégal. Parce que nous n'avons pas d'institution au début en 2021. Maintenant, Ariel Henry a vidé au 7 février base que Péchita Souliya, c'était base jovenelle et constitutionnelle. Puisque par y a constitutionnels qui pour écraser décision journal Moïse, à peut le de et il va pas nous Eh bien, au 7 février, il y a base légale, une base constitutionnelle, base consensuelle pour l'idée au pouvoir. Il doit partir. Mais dans quoi l'égal parti Ça, c'est la classe politique de l'Union pour qui décision a pront pour nous pas quitter le pays et gouverner plus mal que j'en ai eu Donc tout secteur en Gabiya, à tout le monde, Haïti s'est bien formé, même lorsque nous avons des problèmes avec M. Peter et Mme Peter, en Occhita, vous avez des commandes pour sauver le pays, pour la sécurité, de pour la vie de et on, monsieur, -les, qui va continuer dans le pays. Il y a un monsieur qui est l'ex-Anne-Luka, qui est en tête au camp. Mais qui Washington, quand l'homme a frappé en Haïti, et qui pense être capable de n'importe qui genre, et c'est l'équipe qui dit, ne pas traîner en tribunal, déjà, qu'il ne va pas très Pour la vérité, et sur Radio-Caraïbe, monsieur Finilom, innocent, je le dis là où ne est pas vrai en foi. Je suis venu à parce que nous avons tellement en face que yo dame de que nous avons arrêté 5 nègres parmi les nègres qui nous ont des amours pour les frites à nègres dans prison yo nous que nous avons ou Je fois de nous président premier ministre. Je suis fois nous Michel Angeléon je suis Ralph Standebris, je suis le Lionel Dimanche, je suis le Maxime Augusteau qui est l'autorité dans la chaîne de pour Pour dire que pour dire, nous avons arrêté notre volonté, si nous avons demandé à la guerre de est en face de la ville, seul le président Jouvenel Dallon. Les messieurs, gardiens, vous n'avez pas découvert vous pas Ce que vous avez, passé par un avocat qui n'a pas levé physiquement pour me dire, pour y rencontrer à moi, pour nous faire au désistement mutuel. Effectivement, M. Pall la une équipe nègre qui était un problème qui dans prison. Moi-même, j'ai assisté à maître le dernier des Auguste, du barreau de Port-au-Prince. Nous chitons dans le salon et nous avons discuté. Moi, dit que nous avons sous Effectivement, il y a aussi des papes au guet encore. Une fois qu'on a des histoires, si on a des histoires là-haut, on dit qu'il paraît que je poursuive parce que c'est des personnes qui ont Effectivement, il a été chez moi. Mais il a été chez moi pour régler, mon affaire de arrestation, arrestation monde qui dans la même équipe, ensemble avec. Je me dis au frère, je ne sais pas parce que je suis en politique. Même mettre, quel que soit soit, soit un défi en Haïti, pour nous prouver, et s'il veut le même dans le bras, pour dire que les artistes qui ont fait un papier, on est dans le ici, pour faire des autres en là, Ou bien, voyons que les munitions ont fait des autres. C'est moi qui ne vais pas passer le droit sous un mafieux. C'est moins de bataille pour arrêter Arnel Joseph pour mafia mafia ici, à tuer ou prison pour duil, pour venir te Comme si, professeur d'école depuis l'âge de 22 ans, professeur d'université à 47 ans, et commissaire du gouvernement, avocat premier, quatre sénateurs qui ont fait mal dans Et puis, monsieur n'a pas dit tout que je proche, moi. Il n'y a pas dit que je vais me faire Alors, attendez. Ou après, 4 septembre, l'homme en son jour, un journaliste qui posait une question est-ce qu'il y a une certitude de ces sénateurs et sénatistes qui vont les l'émission les y a une mesure de déportation. Et bien, il dit oui, il y a une certitude là. Sénatistes ne sont pas là Oui, il dit que les sénateurs sont qui continuent à être non sénatistes. Parce que quand on il faut qu'ils attaquent les gens et les sénatistes et le chef de ce camp, de cette mafia, il est resté idéologiquement. Je vais le téléphone. Il va répondre, parce que nous ne sommes pas Mais je ne pas parler là, je devant nous, je ne vais pas parler devant quel soit mon pour répondre à toutes les questions de l'état. Mais c'est là que je nous ne parlons pas de niveau avec vagabonds, sinon, vous ne changer la vie. Sous son de quand on besoin après le métier, m'a payé l'université, m'a payé l'école pour vous. m'a changer la vie, même pas de mafia à mafia. D'accord? C'est grave, c'est beaucoup.